J'avais présenté dans un précédent épisode une porte 3x3 assez compacte et assez rapide. Voilà. Mais il en existe une autre qui est plus compacte. Voilà. Il y a des petits bugs de piston dus aux observeurs. Mais sinon, elle est très compacte et assez rapide.